Salut et bienvenue, dans ce tuto consacré aux effets manga avec Inkscape, nous allons voir comment réaliser ces deux types d'effets. Donc, hop, je vais d'abord récupérer rapidement un petit personnage, voilà, je copie, je crée ici un nouveau document, fichier nouveau, je colle mon personnage, hop, je sélectionne l'outil crayon pour créer une ligne, je vais, alors je vais aller un petit peu vite dans la mesure où nous avons vu comment créer des lignes dans le tuto précédent. Voilà. Tac. Voilà. Je fais apparaître la palette alignée et distribuée, j'aligne sur le côté gauche et je combine mes objets en faisant CTRL-K. Voilà, ceci étant fait, je vais peut-être augmenter un peu le style de mon contour. Je vais le passer à... 1. Donc je vais sélectionner l'outil Éditer les nœuds. Je vais sélectionner tous les nœuds qui sont là. Et je vais cliquer ici sur Aligner horizontalement. Je vais dupliquer cet objet. CTRL D. Je lui fais faire un petit retournement horizontal. Je vérifie que le magnétisme est bien activé par rapport à la boîte englobante et par rapport donc, au coin de la boîte englobante et au milieu, de façon à ce que lorsque je vais déplacer mon objet, il soit bien aligné donc, par rapport à l'objet ici, pour que les nœuds soient bien les uns au-dessus des autres. Euh, style de contour, c'est peut-être un peu fort, je mets 0.5, c'était pas mal finalement. Je sélectionne ces deux objets avec Shift, je duplique en faisant Ctrl D ou en cliquant là-dessus. Je clique pour avoir ici les petites poignées, les petites flèches de rotation. Donc je vais faire une rotation de 90, pour cela j'appuie sur CTRL. Et on regarde en bas ici, là vous voyez que, donc je reviens en arrière, regardez bien ici à cet endroit là. Lorsque je clique en appuyant sur CTRL, on voit bien qu'on a un incrément de 15 en 15. Et lorsque je suis ici, j'ai une rotation de 90 degrés, donc c'est ce que je souhaite. Je clique une deuxième fois pour avoir les petites flèches de transformation je clique sur la flèche et j'appuie sur shift pour que la transformation se fasse par rapport au centre de mon objet là, hop, j'agrandis un petit peu, tac, voilà j'oublie pas d'enregistrer ce document que je vais appeler effet manga 03 j'enregistre, alors là je vais appliquer une petite euh, transformation, un retournement horizontal ici, et sur cet objet un retournement vertical pour casser un peu la symétrie. Je peux également sélectionner ici quelques quelques nœuds et les supprimer, voilà, pareil ici, tac. Voilà, hop. Je vais maintenant sélectionner donc tous ces objets, j'en ai quatre, voilà, et je vais les combiner, Ch euh, chemin, combiné. Voilà, hop. Je vais placer cet objet à l'arrière-plan et le positionner correctement par rapport à mon personnage. Je désactive le magnétisme. Voilà. Je vais dupliquer cet objet, hop, le mettre sur le côté. Je vais utiliser ce petit personnage, je vais le cloner et le mettre comme ceci. J'utilise l'outil crayon, donc avec 50% de lissage, euh, forme aucune. Et je vais faire le contour de Son Goku, voilà c'est sommaire. Hein. Ceci étant fait, je lui mets une couleur pour bien le voir. Je vais agrandir un petit peu ici la taille de mon effet comme ceci, j'enregistre, je sélectionne mon outil « Éditer les nœuds » et je convertis les contours en chemin. Alors là, c'est peut-être un peu long pour convertir tous ces objets. Après, je vais cliquer sur la flèche noire ici. Donc, il faut que cet objet soit à l'arrière-plan. Je sélectionne donc mon contour vert. Et je vais dans « Chemin » et je fais « Exclusion » alors c'est pas ça que je voulais alors j'espère que ça va pas ctrl z chemin euh, ta différence voilà c'est ce que je souhaitais donc là c'est un peu raide on va utiliser la fonction chemin simplifié donc on va le faire une fois deux fois trois fois alors là on voit apparaître des gros pâtés on pourra les enlever un petit peu à la main voilà c'est tout à fait ce que je voulais c'est pas mal partout. Donc là on peut zoomer avec la molette de la souris. On sélectionne l'outil éditer les nœuds. On sélectionne tous ces nœuds là qui ne nous plaisent pas. Et on peut les supprimer tranquillement. Voilà il m'a semble en voir quelques-uns ici. Tac. Je zoome et je supprime. Allez ici aussi. Voilà c'est parfait. Hop un petit pâté là. Tac tac tac. Voilà. <coughs> voilà si on veut euh, ici recadrer correctement de façon ici à ne pas avoir les lignes là qui s'estompent eh bien on prend un outil qui s'appelle créer des rectangles et des carrés qu'on va placer comme ceci et on va faire chemin et on fait intersection voilà à ce moment là on a quelque chose de, de vraiment propre et de bien finaliser. Je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto, et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos.